Je me présente, moi c'est pas de ma, hein. dans, dans le jargon du box-office, hein, on pourrait dire que je suis une sorte d'intouchable, de l'amour, hein, de, de hein. c'est vrai que si je devais me définir, et bien je dirais que je me sens un peu comme, comme un pot. De peinture hein, mais dans lequel hein, même en plein de travaux et eh bien, eh bien aucun homme, hein, aussi bricoleur soit-il ne, ne trempe jamais son pinceau hein, un peu de... je suis célibataire et est ravie hein, de, de vous rencontrer et d'autant plus ravie hein, que, que même si en matière de fils de euh, Lulu Gainsbourg, hein, quoique très Léo aurait été financièrement plus excitant et eh bien, eh bien malgré ça hein, ben, c'est pas tous les jours hein, qu'on rencontre une, une bombasse hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui, qui a 45 ans de passé hein, malgré hein, un CV de jeune diplômé et un charisme assez relatif il faut le signaler hein, que cela dit, hein, un sacré lot de consolation hein, pour, pour les nombreuses femmes hein, qui se sont cassées les dents sur ce sexe symbole hein, a été votre papa hein, avant de devenir un euh, vieux mafieux. Un peu d'ailleurs, dont malgré quelques années d'errance, hein, vous, vous avez fini par poursuivre les traces à une destinée à laquelle malheureusement je, je n'ai pas eu droit, hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, hein, malgré les, les centaines d'heures hein, durant lesquelles euh, mon père, hein, en sa qualité de CRS, hein, m'a enseigné l'art hein, du, du tir hein, sur, sur les caravanes et des Manouche, hein, qui avait élu domicile à, à de pas de chez nous, et eh bien, eh bien, je peux vous dire hein, que malgré la, la proximité des cibles et le viseur infrarouge, hein, pourtant très précis, de, de sa de longue eh bien, eh bien, contrairement à lui, n'ayant hein, malheureusement jamais été foutu hein, de dégommer autre chose qu'un qu clébard ou, ou un peu de mercure et eh bien, eh bien j'ai dû renoncer à, à embrasser une carrière dans les forces de l'ordre, un métier qui, probablement, hein, vu l'équipement qui va avec, m'aurait sans doute permis hein, de convaincre plus facilement les, les rares hommes, hein, malheureusement tous récalcitrants, hein, que, que la vie a mis sur le chemin de, de mon lit, hein, depuis la mort de, de mon pépé. Et à propos de, à propos de crise sentimentale, hein, vous vous incarnez actuellement dans la pièce de panique, un, ami, un animateur télé-coureur de jupons, un hein, rôle pour lequel, paraît-il, hein, vous, vous vous êtes inspiré de, de ce bon Nikos, hein, aussi charmant que, que TV, hein, comme disait les frères. Hein, un qui ne se la dit pas idiot, hein, dans le sens où il faut bien reconnaître hein, qu'on qu a déjà plus de mal à associer le label « beau gosse » à des animateurs hein, comme les Laurent Roméchko et, et autres et hein, en parlant d'outsider. Hein, je suis comme un mon petit défaut. Hein. Mais il y a malheureusement je jamais inspiré chez aucun homme, aucun désir autre que celui de, de me voir morte. Eh bien, eh bien sachez que, que si, comme vous le déclariez en 2008, hein, dans, dans le Parisien, vous avez toujours en vous cette, cette envie hein, d'explorer de des nouveaux horizons, eh bien, eh bien j'aime autant vous dire hein, que je serai absolument chanter, à l'idée de, de vous laisser explorer hein, les, les zones aussi escarpées que, que reculées hein, de mon de anatomie. Mmh. Si vous c'est ce que je veux dire. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. Hein, en attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien j'ai essayer de, de faire le bouche-à-bouche bouche, hein, aux victimes du, du Costa Concordia, hein, ce qui, qui s'était échoué le week-end dernier en Italie. Hein, donc, aussi comme moi, hein, le, le navire qui est en vous ne, ne serait pas contre l'idée hein, de, de se faire déchirer la, la côte, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre.